A, OU et M. Mm. Sans utiliser votre langue, vous ne pourriez faire que ces trois sons. A, OU et MA. En plaçant votre langue dans différentes positions dans la cavité de votre bouche, vous arrivez à mélanger ces trois sons et à produire tous les autres sons. A, OU M mm sont la base de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Ils sont appelés les sons de base ou les sons universels. Si vous prononcez ces trois sons ensemble, vous obtenez le son « Aum ». Ce sont les trois seuls sons que le système peut produire naturellement. Si vous prononcez ces trois sons avec attention, différents aspects de votre corps sont activés et énergisés. Vous remarquerez, si vous prononcez le son « A » la réverbération commence juste en dessous du nombril et va se répandre à travers tout le corps. Parce que c'est le seul endroit où tous les 72 000 nadis, ou canaux d'énergie, convergent et se redistribuent. C'est le centre de maintenance du corps. Prononcez le son A, le renforce. Si vous prononcez le son OU, vous remarquerez ce point où les côtes se rencontrent, juste en dessous, il y a un point mou. Les réverbérations partiront d'ici, puis remonteront. Si vous prononcez le son « m, mm", vous verrez que les réverbérations vont partir du creux de votre gorge et vont généralement se propager vers les parties supérieures de votre corps. Prononcer ces sons a d'innombrables bienfaits. Si vous souffrez de troubles psychologiques quelconques, comme une peur excessive, des cauchemars, ou un mental, ou un corps instable. Si votre constitution générale est faible, vous avez tendance à tomber malade trop souvent, en particulier pour les enfants créant des troubles de l'attention. La prononciation quotidienne de ces sons, pendant quelques minutes par jour, fera une différence énorme. La prononciation de ces trois sons fondamentaux active les trois lobes de vos poumons séparément, ce qui, à son tour, active les trois segments de base du corps. Le bas,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 peuvent être faites par toute personne âgée de 7 ans et plus. Si vous portez des lunettes pendant la pratique du yoga, veuillez les enlever et les garder près de vous. Asseyez-vous, jambes croisées. Placez vos mains sur vos cuisses, paumes vers le haut. Écoutez les instructions attentivement avant de commencer la pratique. Ouvrez votre bouche en grand et prononcez le son en expirant complètement dans le son. Nous allons faire ça sept fois. Puis former un cercle avec vos lèvres et prononcer le son. en expirant complètement dans le son. Nous allons faire, faire ça cette fois. Puis, en fermant la bouche, prononcez le, le son Vous prononcez le son « m » cette fois. Pendant que vous faites cela, remarquez où les réverbérations ont lieu, dans quelle région du corps. Le son A génère des réverbérations autour de votre nombril, le son O au point où les côtes se rejoignent, et le son M sera centré autour du creux de votre gorge. Maintenant, faisons-le ensemble. Gardez vos paumes vers le haut, la colonne droite de façon confortable. S'il vous plaît, fermez les yeux uh uh Prenez votre temps. Prenez votre temps. Lentement, très lentement, ouvrez les yeux.